Bienvenue pour cette première vidéo de l'année, donc loin d'être la dernière. Déjà, euh, je vous souhaite une très bonne année, forcément. Et puis aussi euh, une très bonne santé physique, c'est le plus important, et une bonne santé financière surtout. De toute façon, vous allez me dire, avec l'année 2022 qu'on a passée, ce serait difficile de faire pire. Mais franchement, il faut s'attendre à tout. Soyons résilients, euh, on ne sait jamais. Alors aujourd'hui, je me suis dit quoi Je me suis dit qu'on allait faire une vidéo assez euh, simple, en fait, vraiment très simple et assez courte, je vais essayer de l'être, sur la question des bitcoins maximalistes. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet-là pour commencer C'est que tout simplement, avec l'année cataclysmique qu'on a vécue, il y a une résurgence des bitcoins maximalistes qui viennent et qui disent « Voilà, on vous avait prévenu, il n'y a que le bitcoin euh, qui compte, euh, toute l'industrie crypto, crypto est à jeter, et puis, euh, il faut se concentrer que sur le bitcoin. Donc, bref. Je me suis dit que c'était important de poser euh, la question de la légitimité des bitcoins maximalistes et de poser la question qui revient tout le temps, à savoir... Est-ce qu'ils sont vraiment toxiques ou pas pour l'écosystème dans son ensemble Je pense que c'est une question importante que toute personne qui veut investir ou pas dans les crypto-monnaies ou qui s'y intéresse de près ou de loin doit connaître en fait. Vous allez simplement entendre euh, les, les arguments qui s'échangent en fait sur ce débat-là bien précis. Alors en termes de structure, la vidéo sera très simple. On va d'abord voir c'est quoi un Bitcoin maximaliste. Euh, dans une première partie, on va voir les arguments qu'ils ont en fait. Pourquoi ils croient autant et que en Bitcoin Et puis euh, dans la troisième partie, on va voir les opposants en fait ce qu'ils leur rétorquent et puis à la fin je vous ferez votre propre avis et puis moi je vous donnerai mon avis sur la question pour ceux qui se la posent pour ceux qui sont curieux non désolé on s'en fout même si, euh, bien évidemment, je n'ai pas du tout le monopole euh, du savoir sur ce sujet-là, loin de là. Donc, euh, si vous êtes prêts, on commence par la première partie, qui est de savoir ce que sont les bitcoins maximalistes. Alors, euh, partie hyper simple, Bitcoin maximaliste comme le nom l'indique, maximaliste dans le sens où euh, il n'y a de bitcoin, que de bitcoin pour eux, si, si je peux reprendre cette phrase-là. Quand on parle des Bitcoin maximalistes, il faut savoir que c'est un groupe qui n'est pas homogène. C'est un spectre, encore une fois, où il y aura euh, des mini, hein, des maxi -mini, comme on les appelle, des modérés, des radicaux. Euh, voilà, ça va jusqu'aux fanatiques et les, et les plus absolutistes d'entre eux. Mais le point commun qu'ils ont et qu'ils partagent, c'est de dire que le bitcoin n'est pas une crypto-monnaie comme les autres et qu'elle est quand même philosophiquement, techniquement euh, et sous plusieurs aspects supérieure aux autres crypto-monnaies. Que la, la question du débat de la toxicité ou non des bitcoins maximalistes se pose, c'est sur les plus radicaux, c'est-à-dire les, les radicaux, les plus radicaux d'entre eux, pensent que toutes les autres crypto-monnaies qui ne sont pas Bitcoin sont des shitcoins et elles pensent qu'elles n'ont aucun intérêt, voire même qu'elles pénalisent l'industrie de la crypto-monnaie et donc du Bitcoin en général, que ça les pénalise, que c'est une mauvaise chose en fait pour tout l'écosystème dans son ensemble. Et la première fois qu'on a entendu parler du mot, ça remonte à 2014 avec Vitalik Buterin, qui, était déjà, qui avait déjà en fait sorti et pensé à Ethereum. Donc, euh, ne le pensait pas comme un concurrent de Bitcoin, mais disons une version autre d'une crypto-monnaie autre que Bitcoin. Et euh, c'était un peu euh, là-dessus qu'il avait reçu déjà les foudres en fait, des Bitcoin maximalistes. Et puis, depuis, maintenant, c'est rentré dans le langage commun. On en parle quand on parle de Bitcoin maximaliste et qu'une personne, en fait, ne re se revendique ou ne dit posséder que du Bitcoin et que toutes les autres, c'est pas intéressant. Donc voilà un peu pour l'idée, pour la culture, on va dire. Et maintenant on va passer un peu au cœur du sujet, en fait, ce qui nous intéresse le plus ici, à savoir, c'est quoi les arguments des Bitcoin maximalistes. Pourquoi ils le sont. Alors si vous parlez à un Bitcoin maximaliste, il va vous donner plein d'arguments. Je veux dire, euh, là j'ai des livres, il euh, y a celui-là 21 millions d'ailleurs que j'ai lu récemment, mais qui est pas euh, terrible. Enfin je, je trouve que c'est pas du tout le meilleur. Et euh, peut-être pour ceux qui débutent, 21 millions avec l'auteur Gigi qui est très présent sur les réseaux sociaux et qui est, on va dire, un très bon porte-parole des Bitcoin maximalistes. Mais il y a euh, Sailor, il y en a plein, hein, Safe, euh, Animus, il y en a plein des maximalistes. Mais en tous les cas, pour résumer, pour reprendre les arguments les plus connus et, ce, et les plus frappants, euh, je vais en garder quatre ici. Le premier argument que portent les Bitcoin maximalistes, c'est de dire que Bitcoin n'est pas un projet commercial, c'est pas une entreprise, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas d'équipe qui travaille derrière. Alors que toutes les autres coins, euh, que, quand bien même ce serait Vitalik euh, Buterin avec Ethereum et sa fondation, ça reste un personnage, euh, quelqu'un qu'on connaît avec euh, des aventures capitalistes, des, des tokens, il y a des tokens préminés, etc. Enfin, elle ressemble plus à des entreprises qu'à Bitcoin qui est très très différent de tout ça. Bitcoin, c'est un logiciel open source, accessible à tout le monde, sans restriction d'âge, de couleur de peau, de sexe, de, de, de géographie. Rien, c'est ouvert à la planète, à tous les habitants du monde entier. Et c'est ça, là, déjà, la plus grande différence avec toutes les autres crypto-monnaies qui sont tenues par des, euh, par, par, par des petits mecs qui veulent s'en mettre par les poches pour la plupart d'entre eux, on l'a vu, avec FTX. Le deuxième argument des Maxi, c'est de dire que c'est un logiciel qui a fait ses preuves. C'est-à-dire que ça fait 14 ans maintenant euh, que Bitcoin tourne et il n'a jamais été hacké, je le répète tout le temps dans mes vidéos mais il n'a jamais été piraté c'est-à-dire que la plupart des autres, vous les voyez bien les blockchains, vous voyez les gros titres qui subissent des hacks, des, des, des comment dire, des failles dans leur code. Bitcoin on a souffert d'aucun et donc en fait, plus le temps passe plus il nous prouve, on a la preuve concrète, factuelle, que c'est un logiciel robuste et qui en plus qui tend à devenir toujours plus sécurisé et robuste au cours du temps. Donc là Là, si vous voulez les maxi là il se, se, se raccroche à quelque chose de tangible en disant euh, voilà on a vraiment un logiciel qui fonctionne moi je, je me tiens à celui là et sa sécurité en plus découle du fait qu'il qu soit décentralisé il n'y a pas une crypto monnaie sur cette terre qui est autant et qui peut être enfin ça, ça pourrait l'être mais ce serait difficile parce que ça fait 14 ans quand même que bitcoin existe qui est autant décentralisé et autant sécurisé -à dire que même quand bien même on les a vus les, les gouvernements qui ont voulu interdire bitcoin ne sont pas parvenus à le faire c'est quasi impossible de le faire parce que ça y est c'est trop c'est trop tard en fait ce serait trop tard pour éteindre bitcoin ce serait trop difficile surtout bien que ce soit possible en théorie. L'autre raison, peut-être la plus fondamentale, qui pousse les maxis, en fait, si vous voulez être aussi radicales, ou radicaux, je ne sais plus, c'est tout simplement qu'en termes monétaires, le Bitcoin serait la monnaie sonore, sound-monnaie, appelée comme vous voulez, la monnaie, en fait, parfaite que l'humanité attend depuis des millénaires. Le plus grand argument, c'est certainement celui qui est le plus proche de la vision de Satoshi Nakamoto. Quand on regarde dans le Genesis Block le titre du journal qu'il a choisi, en parlant du sauvetage ultime des banques, euh, il fait une critique directe et en plus, un, un, un, comment dire, il nous donne le cap, si vous voulez, de l'objectif de Bitcoin, qui est de remplacer ou de donner un substitut aux monnaies fiduciaires, aux monnaies fiat et avec leur politique de, de, de création de monétaire inflationniste et qui serait sans limite contrairement justement alors à l'or qui a des limites naturelles en fait. Tout comme le Bitcoin avec les 21 millions de Bitcoin. Et quand on parle de Bitcoin comme d'un or numérique, on a c'est à juste titre. C'est-à-dire qu'en fait, il a toutes les particularités, toutes les caractéristiques, devrais-je dire, de l'or en, en en ajoutant d'autres. Par exemple, l'or n'est pas portable. et Si vous deviez envoyer des millions payés en or d'Australie au, au Japon, ce serait très difficile par exemple. Alors qu'avec un Bitcoin, évidemment, on peut envoyer des millions avec un simple clic. Et d'un point de vue strictement monétaire et pour les échanges commerciaux euh, entre les pays, il s'avère que peut-être que c'est euh, Bitcoin qui serait la monnaie idéale, en tous les cas, elle a toutes les caractéristiques pour l'être aujourd'hui, et donc de remplacer la monnaie fiat. Aujourd'hui, le dollar, comme vous le savez, depuis la fin de Bretton Woods, n'est plus indexé sur l'or, donc en fait, il est indexé sur rien du tout que sur euh, la confiance et l'histoire qu'on qu qu lui a donnée, qui est la sienne, mais qu'aujourd'hui, peut-être, l'humanité mérite de passer à un système monétaire qui serait plus fiable, plus robuste, et qu'en effet, et que peut-être, très certainement, Bitcoin pourrait euh, lui servir de monnaie d'échange idéale. Donc ça, c'est l'argument le plus important. Mais euh, je ne vais pas m'attarder ici, parce que là, vraiment, ça mérite un sujet en soi que celui de que Bitcoin pourrait remplacer ou devenir la monnaie universelle du monde. J'ai écrit un article, si vous voulez, sur Bitcoin Magazine. Euh, c'est en anglais, mais je, je vais le traduire en français et le mettre sur Zone Bitcoin. En tous les cas, où j'explique mieux pourquoi... Euh, pourquoi euh, beaucoup de personnes pensent, si vous voulez, que Bitcoin pourrait être la monnaie universelle du monde. Alors c'est l'argument là qui veut que Bitcoin soit euh, la monnaie de remplacement du fiat et que même c'est là l'objectif ultime de Bitcoin. C'est l'un des arguments les plus solides, il me semble, des maxi. Mais aussi, paradoxalement, c'est aussi sur ce point là précis que les opposants, que les, les, les, les autres personnes qui critiquent, en fait, si vous voulez, les Bitcoin maxi, c'est sur ce point là qu'il y a opposition. Alors, alors justement, très bonne transition, vous allez me dire, on passe aux arguments euh, des personnes qui, en fait, qui critiquent les bitcoins Maxi. Qu'est-ce qu'ils disent C'est quoi leur argument Alors, il faut savoir que les opposants au Maxi, si on peut les appeler comme ça, eux aussi ont plein d'arguments. J'en ai choisi que trois pour que ce soit plus simple pour cette vidéo. Alors, la première, euh, la, la première raison que je trouve vraiment très, très intéressante, c'est le fait de dire que c'est bien, Bitcoin est, est très bien en soi euh, techniquement, mais qu'en fait, l'industrie crypto a besoin aussi d'autres altcoins pour d'autres projets, c'est-à-dire qu'en fait, vous l'avez vu, que ce soit avec des DAO ou avec la finance décentralisée, etc. Ça a permis, on ne peut pas nier ça, comme de la même manière qu'on ne peut pas nier l'apport qu'a eu Ethereum et Vitalik Butarine sur l'industrie l'écosystème en général crypto, c'est que ça nous a donné un laboratoire d'expérimentation et euh, qui s'avère être très utile, c'est-à-dire que, bien sûr, on peut toujours garder Bitcoin à côté, mais qu'en fait, ça n'empêche pas qu'il y ait des entreprises qui utilisent la, la technologie ou qui utilisent des crypto-monnaies pour leur propre service et euh, que ça peut s'avérer très très utile, sans pourtant endommager euh, Bitcoin ou le toucher de près ou de loin. Euh, D'une part, c'est ça. Deux, l'argument, c'est de dire aussi que euh, c'est aussi les crypto-monnaies, c'est aussi toute cette effervescence qu'il y a eu, combien même il y a eu plein de hacks et plein d'arnaques, etc. Elles ont quand même attiré aussi beaucoup de personnes. C'est un peu comme avec les NFT. Par exemple, il y a des Bitcoin maxi qui sont contre l'usage des NFT, alors que très clairement, euh, il, y des usages, il y a des usages très intéressants pour les NFT, que ce soit pour les diplômes, les œuvres d'art, etc. Et il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame. Ce n'est pas parce qu'il y a eu autant d'escrocs euh, c'est vrai, énormément euh, qui se sont servis de cette technologie là à leur propre fin, qu'il faut qu'on euh, rase tout, tout ce qui a été fait. Non, il y a de très, bon, très bons apports, et c'est un peu l'argument que donnent les opposants au bitcoin en disant non, il y a aussi d'autres usages que bitcoin ne peut pas euh, réaliser. Alors, rapidement, je fais une petite parenthèse ici parce que c'est une erreur que j'entends souvent. Euh, les personnes qui disent qu'on ne peut pas faire de smart contract sur bitcoin se trompent, hein, on peut en faire. Euh, donc, ça, euh, je vous le dis rapidement, on peut en faire, on peut faire des smart contracts sur Bitcoin, même, il y en avait même avant que Ethereum euh, n'en parle. Point euh, final. L'autre argument qui est très souvent utilisé, bien évidemment, euh, c'est celui de la consommation énergétique. Alors, là encore, c'est une question super délicate euh, parce que, vous le savez, Bitcoin fonctionne sur la proof-of-work qui demande euh, des machines spécifiques qui consomment, en effet, pas mal d'électricité. Mais, en fait, l'usage qui en est fait par les entreprises, aujourd'hui, en tous les cas, et de plus en plus, elle tend à devenir très verte. Donc, ça, c'est une question à, euh, très particulière, en fait, en fait, on va dire. Mais euh, cet argument-là, qui consiste à dire Bitcoin est très énergivore, alors que les autres crypto-monnaies comme Ethereum qui sont passées à la proof-of-stake, elles sont peu consommatrices etc. On peut l'entendre d'une du, oreille, et euh, mais il y a, il y a vraiment d'autres choses à savoir, surtout que ça évolue. Mais en tous les cas, c'est un argument qui, comme ça, présenté, est potable. Si toutes les, les, les autres crypto-monnaies devaient utiliser la proof-of-work euh, comme Bitcoin, ce serait ingérable. C'est clair qu'on déjà qu'on va tous clapser, mais alors là, ce sera encore plus euh, rapide que prévu. Et euh, je ne sais même pas si on aurait le temps d'avoir un rapport du GIEC. Donc bref. Euh, L'autre euh, problème qui se pose, que les arguments en fait contre Bitcoin c'est quoi, c'est de dire euh, oui mais Bitcoin c'est bien beau, vous en parlez comme d'une monnaie, donc une monnaie d'échange internationale. alors comment vous faites avec une monnaie qui, met autant de temps, qui prendrait autant de temps pour faire des transferts et surtout qui coûterait cher en termes de frais. Alors, là aussi, euh, c'est un vrai argument qui, qui a été entendu à l'époque, etc. C'est vrai que Bitcoin n'était pas capable euh, de, de, de pouvoir gérer les transactions, les milliers de transactions qu'on aurait besoin par, euh, par euh, seconde. La seule chose que je dois vous dire là, c'est que Bitcoin, c'est un, un logiciel qui évolue, en fait. Il y a des propositions euh, régulières. Le, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de développeurs qui travaillent dessus pour l'améliorer. Par exemple, typiquement un cas d'application, ça a été le Lightning Network où j'avais fait une vidéo Vous voyez, euh, du Bitcoin c'est quasiment instantané et surtout c'est quasiment gratuit. Donc vous voyez, ce que je veux vous dire par là, c'est que là encore c'est un argument qui était euh, qu'on pouvait entendre, qui était parfaitement vrai, qui a permis, au contraire, à Bitcoin d'évoluer. Vous voyez, il y a des critiques constructives. <rire> voilà, c'est des critiques constructives comme ça qui ont permis à Bitcoin de, tout simplement, s'améliorer, d'être euh, maintenant, et d'être parfaitement utile pour les monnaies d'échange. Et c'est ce que je vous recommande d'utiliser quand vous voulez payer en crypto-monnaie, payer en Bitcoin. Justement, je finis comme ça cette phrase parce qu'il y a un autre argument qui est très utilisé, c'est de dire, euh, il y a un truc qui va pas avec Bitcoin, ça peut pas être une monnaie parce que c'est trop volatile. Il y a deux ans, il avait atteint les 60 000 dollars et maintenant il est à peine à 16 000, c'est pas possible d'avoir une monnaie aussi volatile. Si vous voulez, il y a des rebondissements politiques qui font que euh, Bitcoin subisse des, euh, des volatilités pareilles, mais que peut-être on sait là, encore une fois, on sait pas, c'est juste probable qu'il ne va pas avoir une telle volatilité comme ça euh, aussi forte au cours du temps. Voilà en gros les arguments qui s'échangent. Il faut savoir qu'il y en a plein d'autres euh, d'arguments, parfois même des plus pertinents, mais en fait si euh, si je les avais évoqués dans cette vidéo, on aurait j'aurais trop fait de détails, etc. Ça aurait été beaucoup trop long et beaucoup trop indigeste. Normalement, à ce stade de la vidéo, je pense que vous pouvez vous faire votre propre avis, même si euh, j'ai essayé d'être objectif, je ne l'ai pas été forcément. Je m'en rends compte euh, maintenant. Mais euh, dans l'idée, je vous ai quand même donné les, les grandes lignes. Vous pouvez vous faire votre avis maintenant. Mais la seule chose que j'ai envie de vous dire pour la conclusion, parce qu'il faut bien conclure, c'est de vous dire que comme euh, c'est la même chose que pour les religions ou pour les partis politiques, etc., euh, je pense, hein, euh, de manière générale, il faut faire attention aux extrêmes. C'est-à-dire que, de la même manière qu'il faut faire attention à l'extrême peut-être gauche ou à l'extrême droite, je ne sais pas, euh, essayer de recherchais la modération d'être au milieu. Et d'ailleurs, c'est pas que pour la politique, hein, de, dans vos comportements de la vie de tous les jours, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire, j'ai remarqué en plus. C'est très, faci très facile d'être radical et euh, d'être fanatique avec quelque chose et d'être absolutiste. Et euh, moi aussi, j'aurais envie, à la limite, je pourrais vous en parler comme ça, en vous disant, oui, il bah, n'y a que ça, il n'y a que le bitcoin qui fonctionne, etc. Mais euh, non, essayons d'être euh, en fait, mesurés. Euh, essayons d'écouter tout le monde, de voir un peu l'apport de l'un, l'apport de l'autre. Moi, ce que je pense, vous l'avez normalement compris, de toute manière, je suis euh, une bitcoin mini euh, modérée, c'est-à-dire que je pense fondamentalement que, euh, surtout pour les raisons monétaires, que Bitcoin est très différent des autres crypto-monnaies et notamment parce qu'il n'a pas de, de, de fondateur comme ça, de, de venture capitaliste d'entrepreneur euh, derrière qui pourrait nous faire un coup à l'envers. Même si, 14 ans après, il pourrait redébarquer, il a fait quelque chose, il, est, il y a fait quelque chose, et là, je vais vous le dire juste pour finir, qui est... Euh, est incroyable. Alors moi personnellement je pense que c'est l'une des plus belles inventions que l'humanité a créé, en tout cas pour elle-même. C'est à dire que là c'est l'une des rares fois où on a une technologie qui peut être aussi, qui peut apporter autant, qui peut résoudre et améliorer autant de vies. Je suis très sérieuse sur le sujet. Mais justement, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, à quel point Bitcoin peut améliorer des tas de vie. Je veux dire, là, on fait une vidéo euh, si, dans, dans des pays riches, etc., mais ça peut aider l'ensemble de la population et même euh, les populations les plus lésées dans les pays riches. C'est surtout ça que peut apporter Bitcoin. Et dans ce sens-là, il le fait en plus que le créateur l'inventeur se soit détaché, c'est-à-dire que pas... c'était très facile de, de, de chercher la gloire, de, de chercher le, la reconnaissance avec l'invention du Bitcoin, il ne l'a pas fait comme comme comme s'il voulait nous montrer qu'il l'a fait pour le bien de l'humanité et non pas pour son propre, pour son propre intérêt. Je pense qu'on dépasse le cadre du génie. C'est quelque chose d'exceptionnel. Peu de personnes l'ont fait, Même la personne qui a créé des poubelles, elle a donné son nom aux poubelles. Enfin, je veux dire, le narcissisme et la re, la, le besoin de reconnaissance, c est quelque chose qui est fondamentalement humain, trop humain. Euh, et que Satoshi Nakamoto n'ait pas eu ça, euh, et pour, la, pour de bonnes raisons, c'est juste époustouflant, mais bon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, soyez, si je peux me permettre de vous donner des conseils, ce qui n'en sont pas, mais essayez d'être modéré. Et puis bah, de, de débattre autant que vous pouvez avec les Bitcoin Maxi, c'est toujours bien. L'important c'est que c'est qu'en fait les idées évoluent. En fait, ce qu'il faut comprendre c'est ça, c'est que les, les idées évoluent. On peut toujours convaincre ou l'autre les autres personnes. Et puis il faut toujours entendre les arguments des autres. Pour les bouquins euh, de Maxi, quand même que je pense essentiels, il y en a un que j'aime bien, c'est 21 millions. Enfin parce qu'il est très abordable en fait, même pour un pour un, pour un parfait novice, et puis surtout, euh, les talons Bitcoin. Euh, ça, c'est clair, c'est la base de base. En tous les cas, si vous voulez comprendre pourquoi, d'un point de vue monétaire, Bitcoin peut nous changer la donne, la vie à tous. Je finis comme ça cette première vidéo. Je vous dis à bientôt pour des vidéos un peu plus pratiques. On va quitter le monde de la théorie. Et euh, prenez soin de vous, prenez soin de votre Bitcoin. Euh, Laissez les pas sur des <rire> plateformes centralisées. Et euh, écoutez, je vous embrasse pour la bonne année. Ciao